Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du guide d'Anubarak, donc on va parler du, du seigneur des cryptes. Ah bon. Anubarak est un perso que j'aime beaucoup, j'aime énormément, que ce soit dans l'histoire ou dans le gameplay d'ailleurs, c'est un tank qui euh, base principalement son kit sur du contrôle, donc, donc ce qu'on appelle du CC, du crowd control, donc du contrôle de foule, euh, c'est honnêtement le tank qui a le plus de contrôle du jeu, hein, dans son kit de base, sans même considérer les ultimes puisqu'il a deux stuns et pas, les, pas des moindres, donc on y revient juste après c'est aussi ce qui fait qu'Anubarak a eu pendant toute son existence sur heroes of the storm énormément d'ajustements euh, puisque le perso était passé soit dopé soit trop faible euh, et c'est pas forcément ce que, que dès que je dis ça généralement on se dit bon bah le kit est n'importe quoi non c'est pas un kit n'importe quoi le, le perso est bien, bien euh, c'est juste qu'en fait l'équilibrage de ce perso est très difficile surtout qu'en plus de ça dans son kit on lui rajoute le, le, le facteur sustain, le facteur tankiness, euh, et à ce moment-là, eh ben, c'est toujours compliqué. La sustain, c'est très dur à équilibrer. Les contrôles, c'est très dur à équilibrer, et le perso s'articule autour de ça. Donc, il avait beaucoup de dégâts. Il a fallu nerf un peu. Enfin, donc, il, il, a eu, il est passé par pas mal de rework, pas mal d'ajustements. De, de, de, le, mon guide à Nubarak au final est toujours encore, un, enfin l'ancien était encore à jour même s'il y a eu beaucoup de changements euh, Mais donc j'ai décidé de le refaire, donc le personnage n'a pas été spécifiquement rework Il est fort probable aussi que dans le futur il y ait de nouveaux ajustements dessus Est-ce que ça voudra dire que euh, le guide est obsolète Pas forcément si c'est des questions de chiffres ou des petits trucs qui changent euh, Évidemment s'il y a de nouveau un rework, ben là je leur referai un guide En tout cas donc comme je l'ai dit, gros tank à CC, énorme tank à CC d'ailleurs donc Anubarak généralement on le draft pour deux raisons. Déjà le contrôle, le contrôle qu'il apporte à une équipe, c'est tout simplement le perso. Alors on a beaucoup nerf ces dégâts, donc maintenant en fait, bah, vous mettez la chaîne de CC pour vos alliés qui vont tout balancer là-dessus. Par exemple un Keltas, une liming, orb, missile sur le, sur le gars qu'Anubarak a attrapé. Et l'autre raison, bah, c'est justement si contrer les mages. Anubarak est un tank anti-magique. Pourquoi Parce que eh bien euh, déjà. Dans son passif, il crée des scarabées, des scarabées qui utilisent donc euh, une capacité, invoque un scarabée qui vit 8 secondes Et attaque les ennemis proches en leur infligeant 44 points de dégâts, c'est des valeurs niveau 20 là C'est pas énorme hein, 44 points de dégâts Mais le principe c'est quoi C'est qu'en fait ça va créer des, des, des petits sbires, des petites saloperies Et un petit peu à l'image d'une zagara, d'un asmodan, etc. Bah qu'en fait quand il y a un lim, une liming qui veut lancer un sort, la plupart des mages leur sort euh, s'arrête à la première cible touchée, quasiment tous les mages ont un sort un peu comme ça, quasiment tous, hein. bien sûr vous trouverez des exceptions mais quasiment tous donc Anubarak par exemple contre Liming c'est très intéressant parce qu'il il va créer plein d'obstacles aux compétences de Liming et en plus de ça il y a un autre facteur, je commencerai pas par le A et le E mais le Z, la carapace endurcie, 25 de coup en mana, temps de recharge 7 secondes confère un bouclier qui octroie 40 points d'armure anti-sort, c'est monstrueux Capable d'absorber 746 points de dégâts pendant 3 secondes Alors l'infobule peut, peut laisser un petit peu euh, à confusion mais peut porter à confusion mais pas de problème En fait le principe c'est que quand vous appuyez sur Z Vous gagnez 40 d'armure magique mais aussi des points de bouclier c'est pas des points de bouclier magique C'est points de bouclier pur plus armure magique Ce qui est très fort parce que bah, contre par exemple un auto attaqueur, un rainer etc bah, Vous avez quand même un bouclier pour absorber les dégâts Mais le truc c'est que le bouclier bénéficie aussi de 40 d'armure magique Et ça c'est très très intéressant parce que ça veut dire que par exemple une lemming Qui va lancer orb missile, vous vous positionnez devant, vous appuyez sur Z Pouf, vous prenez tout dans la tête vous n'avez pas pris de dégâts. Donc le perso est capable d'encaisser un burst assez violent. Anubarak, ce n'est pas un tank qui a des milliards de points de vie justement pour compenser avec ses facultés défensives et offensives. Anubarak, ce n'est pas un tank qui va avoir le pool PV d'un Diablo ou Stitches, mais c'est ses résistances qui vont le rendre très intéressant. Donc au final... Si Anubarak a la possibilité d'appuyer sur Z, bah c'est très dur de le tomber Autre raison aussi, la charge enfouie d'Anubarak On en parlait, il a deux contrôles dans son kit de base et c'est pas n'importe quoi Puisque euh, s'enfouit jusqu'à la dernière destination ciblée Puis ressurgit en infligeant 200 points de dégâts, donc c'est niveau 20 euh, Aux ennemis dans une zone restreinte, en plus de les étourdir brièvement Alors ce qui est dommage c'est que l'infobulle ne précise pas le temps de, de stun Et de les ralentir de 25% pendant 2,5 secondes Donc en gros, il y a un stun donc c'est un stun qui dure à peu près 0,75 secondes je crois, ou, ou une seconde, je crois que c'est 0,75 secondes, et ensuite une fois que c'est terminé, 0,75 secondes, et derrière le mec est slow, vous le voyez avec cet effet violet, donc le gars est ralenti à la sortie du jeu, donc ça c'est très intéressant évidemment, mais ce qu'on va vouloir faire avec Anubarak, c'est aussi avec l'empalé, donc vous l'avez vu, 14 secondes de temps de recharge, 12 secondes de temps de recharge, Empalé, inflige 197 points de dégâts et pendant une seconde Donc on voit que le E fait un petit peu plus de dégâts que l'empalé mais pas grand chose L'idée ça va être, vous avez en fait votre propre chaîne de contrôle avec le E et le A Le A dure plus longtemps que le E, donc ça c'est assez intéressant Mais ça veut dire que votre chaîne de contrôle vous pouvez la faire différemment Vous pouvez commencer par le A et le E derrière Ou vous commencez par le E si vous êtes à longue distance Et vous pouvez derrière faire le A que vous voyez à chaque spell on crée des petits scarabées qui sortent pas à grand chose mais c'est toujours ça alors un petit point sur le pop de scarabée j'espère que ce sera modifié un jour mais pour le moment le pop de scarabée est totalement aléatoire c'est à dire que enfin bien sûr c'est quand vous lancez un sort que le scarabée pop hein, ça pas de problème mais le spawn l'endroit où le scarabée apparaît est totalement aléatoire il peut sortir du cul, il peut sortir du, de la droite, il peut, il peut sortir des flancs, flanc gauche flanc droit il peut sortir de devant il peut sortir en diagonale ça n'a ça n'a jamais été fixé et ça je pense que je ferai un retour à Blizzard parce que c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe c'est pour moi c'était toujours l'arrière et en fait pas du tout ce qui est complètement con donc moi pour moi il devrait le fixer et limite que ce soit devant comme ça tu puisses te servir par exemple d'un de sorts, tu fais ça et ça crée un scarabée devant pour encaisser un, un, un, un spell de limite. Bon ça serait pas une très bonne utilisation mais ça pourrait toujours déjà faire en sorte que les scarabées soient un peu plus utile. Parce qu'on va pas se mentir les scarabées c'est pas incroyable dans le kit, hein, c'est très fragile en plus donc ça se fait dérouler. Ça se fait dérouiller pardon. Donc voilà euh, la force bien sûr d'Anubarak, autre point donc là c'est juste un stun pas de problème mais c'est un stun longiligne Vous pouvez par exemple, très important dans les match de tank contre d'autres tanks Vous pouvez vous en servir par exemple un Diablo qui va vous charger Vous savez que vous êtes contre un mur, il va vous charger Vous mettez un empalé qui voyez stun sur toute la, longe, la longueur Bah le Diablo, boum, il va se faire cancel pendant sa charge Ça marche avec une glissade de TC, ça marche avec une charge de blaze Ça marche avec un E de Varian. donc ça marche avec pas mal de tanks Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération Et autre point aussi c'est que le Q-Spell ça peut. En fait à Nubarak on a l'impression toujours que c'est un tank d'initiative, d'engage avec un énorme contrôle. Mais en fait, c'est aussi un très bon tank de peeling, de protection qui peut derrière, eh bien, euh, se lancer la contre-attaque aussi. Par exemple, je sais pas moi, un de mes alliés, lui, il a se fait euh, se fait agro par par ses adversaires, ses ennemis qui sont ici. Eh bien, mon cuspele au moment de l'assaut, eh je vais pouvoir l'utiliser comme ça. Les mecs sont stun en plein dans leur attaque. Et ça, c'est toujours intéressant. L'autre point, c'est la charge enfouie. À une époque, c'était carrément une invincibilité plus insensibilité. Ce n'est plus le cas maintenant, mais Bon, ça, ça date d'il y a très longtemps, ça. Hein. Insensibilité pendant l'E. Eh oui, il y a une insensibilité pendant l'E. Donc, ça veut dire, par exemple, que... Un ETC va Pogo, vous pouvez le cancel avec votre E. C'est une insensi, donc à la sortie, vous allez charger. Donc ça, ça peut permettre de, de counter énormément de choses. Un Diablo, un diablo veut me charger, et eh bien, on fait ça, on est insensible. Ça vous permet de passer aussi à travers les murs, comme vous le voyez ici. Donc, le E est très, très intéressant. Attention, néanmoins, si le mur est trop large et que vous êtes raté... Vous ne passerez pas le mur, ça c'est un truc comme un peu avec Falstad, donc il faut bien y penser euh, Autre point, vous pouvez réa réappuyer sur le E instant, enfin, pour casser la charge, vous n'êtes pas obligé en fait de parcourir la, la, la trajectoire maximum non, Très intéressant pour une euh, chaîne de contrôle, par exemple bah, le mec avance là, bah, je vais faire ça et je réappuie sur E pour ressortir et le stun Petit bémol quand même, vous ne pouvez pas... C'est très dur, des fois vous allez voir quand vous regardez des streams ou des matchs pro, euh, la Nubarak peut rater sa charge en mode mais il est con, il a complètement raté son E. En fait le problème c'est qu'il y, y a un facteur qui est très compliqué, c'est l'activation instantanée. C'est-à-dire que là si j'enlève le temps de recharge, pendant le E vous ne pouvez pas en fait pendant. Je vais essayer de remettre, garder un œil là-dessus. En fait quand vous êtes le E, il y a un moment en fait où on ne peut pas réappuyer tout de suite. Bon là j'ai fait exprès de le faire durer mais il y a un moment où on ne peut pas réappuyer instantanément sur le E Ce qui fait qu'une charge à bout portant sur le E, si vous voulez stun le mec qui est là, là, avec le E C'est très très très délicat, alors là ça va parce qu'ils ont une grosse hitbox Mais vous voyez là j'ai raté par exemple, j'ai raté pourtant j'ai appuyé direct, ça n'a pas stun le premier Donc généralement un point qu'on fait c'est un peu comme Garrosh avec le Q-Spell euh, Un point qui va être important avec Anubarak, bah, déjà bien sûr ça va être soit vous commencez par le E et vous faites le cuspal derrière, le problème c'est qu'en faisant ça bah, vous n'avez plus d'escape vous venez de vous faire votre E in, donc vous êtes fini donc en l'occurrence Anubarak c'est aussi du timing, c'est aussi est-ce que je vais me faire punir en sortant c'est là que le Z va être très intéressant en gros vous balancez tout et vous êtes donné un peu comme un, un ETC qui a glissade ou quoi que ce soit à la fin de la glissade il faut prévoir ce qui va se passer après donc Anubarak si vous avez claqué l'E vous n'avez plus votre insensible pour vous fuir donc vous allez prendre cher donc il vaut mieux réussir tout votre, toute votre chaîne de cc il vaut mieux que le mec meure à la sortie Donc Généralement à la sortie d'un combo bah le Z va être très important pour tanker une partie Mais bon vous, vous êtes, vous êtes vulnérable évidemment Donc un autre point ça va être par exemple de Cuspel Commencez par le Cuspel pour vous donner le temps de faire un petit pas de côté Comme je disais à Garrosh, pour assurer le E ou le Cuspel en l'occurrence pour Garrosh. Donc ça ça peut être intéressant le problème, encore une fois, hein, c'est à bout portant, ça peut être délicat pour le pour E le Danube. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc, voilà pour le, les sorts de base d'Anubarak. Barak. Attention, le E, c'est à la fois le, votre meilleure arme, mais votre pire arme. Donc, généralement, enfin, mais aussi votre votre plus grande carte très très j'ai envie de dire parce que bah, quand vous avez claqué le E par exemple là je e Arthas, si je le tue pas bah, je suis vous voyez, dans sa grippe là et je peux plus partir ok je vais mettre un bouclier, je suis résistant mais je ne pourrai jamais lui échapper et c'est fini 14 secondes cd on va pas se mentir euh, il reviendra jamais, hein, attends donc faut faire vraiment gaffe à ce niveau là c'est très traître Et généralement en fait un Anubarak ne se distingue pas au E le E vous n'allez pas le lancer tant que ça au final avec Anub euh, Un Anubarak va se distinguer un bon Anubarak va se distinguer sur son utilisation de l'empalé euh, Généralement avec Anub vous allez plutôt privilégier le A et c en fait vous allez frapper au moment où il faut au moment opportun avec le E Donc bien sûr le kit vous, en, vous, en, fin, vous invite à faire une rotation de CC parfaite en mode EA ou AE Mais généralement l'utilisation qui est vraiment très intelligente d'Anubarak c'est le A c'est vraiment le A. Assurer un A qui va cancel, par exemple, un sort, ou par exemple, une charge d'un un tank ou autre. Mais également, un Anub'arak qui a plus de A, c'est honnêtement un Anub'arak euh, qui a plus vraiment d'arguments pour protéger son équipe. A l'inverse, un Anubarak qui n'a plus d'E, c'est un Anubarak mort hein. On va pas se mentir, un Anubarak qui n'a plus d'E, euh, c'est un Anubarak qui ne peut pas Soit il va devoir rester défensif, soit le mec vient de claquer l'E Et il faut pas hésiter à se retourner sur lui et à lui péter la gueule hein, Parce qu'Anubarak c'est très fragile, hein, comme on l'a dit Donc euh, vraiment attention à votre utilisation du E Et c'est pour ça qu'à bon Anub, son E va le garder en réserve Et c'est généralement l'utilisation du A qui va être primordiale alors revenons un petit peu sur les dégâts d'Anubarak qui sont très très très très faibles. Donc c'est une machine à cesser, mais c'est vrai que bah il a pris des énormes nerfs, notamment sur ses auto-attaques. On est sur des valeurs niveau 20. Je fais du 178 d'auto-attaque. Pour vous dire à quel point c'est de la merde. Hein. Euh, quasiment tous les tanks font plus mal. Quasiment euh, <rire> tout le monde fait plus mal que lui en fait. Donc ça c'est très très dur et on y reviendra après. Alors les talents du palier 1 sur Anubarak sont vachement importants Puisque c'est un palier défensif pour un Ubarak. On va commencer par le talent qui marchera quasiment tout le temps Parce qu'il y a toujours des dégâts magiques Même s'il n'y a pas une Liming ou, un, ou je sais pas, un Keltas Il y aura toujours des dégâts magiques dans une équipe Un Raynor, le Cuspel, s'il joue à ce dans la Manche Et même s'il joue pas à ce dans la Manche Il va vous mettre une sacrée Bastos hein. Donc euh, même un Raynor on pourrait dire bah, c'est de l'auto-attaque Quand il va vous mettre un Cuspel dans la tête vous allez être très content d'avoir de l'armure magique donc l'armure nérubienne on pourrait croire que c'est un peu plus situationnel mais c'est toujours très fort puisque ça vous donne 20 d'armure anti sort supplémentaire en plus des 40 de base donc vous montez à 60 d'armure anti sort est-il de vous dire que sur un one shot peu de monde peut vous tuer. On n'y pense pas forcément non plus parce qu'on se dit bah généralement par exemple en face il y a une compo qui va vouloir attraper un mec et le fracasser, généralement on va penser à quoi Prendre de la Johanna, du Muradin, des tanks extrêmement solides. Anubarak si vous... Alors le problème c'est les silences pour Anubarak hein, évidemment parce que s'il y a un silence qui part, Anub ou la machine à CC est enclenchée Anub peut pas appuyer sur Z, il est mort. Anubarak ne peut pas appuyer sur eux vu qu'il a été cessé avant, donc vous ne devez pas pouvoir eux. Petit point d'ailleurs sur la charge que j'ai pas évoqué Au tout début de la charge enfouie, vous pouvez être cancel, vous pouvez être annulé l'insensibilité va partir un tout petit peu après, donc vous récupérez le E instantanément mais ça c'est un truc auquel on ne pense pas parce qu'on se dit bah c'est insensible donc vous pouvez pas vous faire annuler le E si vous pouvez vous faire annuler le E, vous voyez d'ailleurs c'est très rigolo, vous voyez l'animation au départ sur place et en fait bah que dalle et en fait vous allez pouvoir le relancer après, donc Anub, à ce niveau-là, il peut être, alors tout dépend des réflexes, donc la connexion généralement est haute, mais à un niveau très professionnel, enfin un très haut niveau, donc niveau professionnel, euh, parfois les pros d'ailleurs eux-mêmes sous-estiment un petit peu leurs facultés et surestiment peut-être les facultés adverses, mais un Anubara qui appuie sur Z. En sachant qu'il qu va, euh, qu va se prendre une machine à cesser, bah il peut bien plus tenir qu'une Johanna qui par exemple va perdre sa galvanisation très vite Ou un Muradin qui bah pareil, n'aura pas eu le temps de E out et va se faire massacrer Donc, Et un Anub encore une fois, a deux outils défensifs sur une machine à cesser ennemie C'est la charge enfouie et la carapace Mais on est d'accord, tout est une question de réactivité et s'il y a un seul silence, bah vous êtes mort Donc, <rire> Donc, vous ne pourrez pas appuyer sur vos sorts, donc vous êtes mort. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, l'armure anti-sort, excellente sur Anub'arak, sachant que c'est votre spell qui a le moins, tendre, le moins grand temps de recharge, 7 secondes de temps de recharge. Donc, 20 d'armure anti-sort dessus, c'est toujours très intéressant. 60 d'armure anti-sort, hein, on va pas se mentir, même contre des petits dégâts, c'est toujours très bien. Ensuite on a la fausse bonne idée c'est le mettre en récupération Sur le papier mettre en récupération, collecter des globes ça augmente votre régène Vous n'avez pas d'outils de, de régénération dans votre kit donc c'est très fort Et en plus de ça au bout de 30 globes vous gagnez 500 points de vie On a dit à Nubarak le problème c'est que c'est un tank aussi qui a peu de points de vie Donc corriger ce double faiblesse on pourrait se dire mais c'est trop trop bien C'est trop trop bien Maintenant euh, il faut être réaliste et le mettre en récupération si vous êtes un bon tank, normalement Vous ne serez pas forcément sur les lanes en permanence Vous serez en train de cut, vous serez dans les machines à rotation Etc Donc vous ne pourrez pas récupérer facilement Des globes, et si vous ne récupérez pas facilement Les globes, Bastalon 1 il sert à rien Déjà pour avoir une bonne régène, il faut attendre Un bon, un bon moment, et Les 30 globes c'est beaucoup, donc peut-être que on a eu pas mal de quêtes dernièrement qui ont été nerfs au niveau du nombre de globes pour avoir la récompense. Franchement si ça passait à 25 ou à 20, bon à 20 ce serait vraiment très fort pour le coup pour Anubarak. Pour, pour, pour mais déjà passer à 25 ce serait vraiment vraiment un bon point, un bon plus sur ce talent. Et personnellement je le jouerais s'il passait à 25. Mais actuellement je ne le joue jamais parce que c'est trop dur, encore une fois. Même, même sur du spider queen, même sur de la, de, la, de la.. Après sur Spider Queen bien sûr ça peut jouer. Mais c'est très très très très dur de le rentabiliser. Et on verra qu'il y a un build qui rentabilise énormément l'armure en bien et un autre aussi qui rentabilise très bien la légion de scarabée. Après, ce, que, ce qui est bien, c'est que ce talent est très autonome. Donc, on a la légion de scarabée ensuite, plus situationnelle, on va pas se mentir. Euh, c'est le talent situationnel du palier 1. Les scarabées disposent de 30 points d'armure anti-sort, donc ça c'est plutôt cool. Les scarabées qui sont assez fragiles à 30 points d'armure anti-sort, c'est comme s'ils avaient un Z en permanence sur eux sans le bouclier bien sûr, mais avec l'armure anti-sort. Invoque également automatiquement un scarabée toutes les 12 secondes. Peut-être activé ou désactivé. Je vais vous montrer et le vous fonctionnement. Vous avez Donc vous pouvez ré réorienter bien sûr. Le principe c'est qu'en fait toutes les 12 secondes il y a un scarabée qui pop. Vous voyez le scarabée qui pop. Même sans lancer de spell. Donc vous avez bien sûr toujours l'invocation de scarabée en lançant des sorts. Mais toutes les 12 secondes, paf, vous voyez, il y a un petit scarabée qui pop. Bien sûr, si je lance un autre sort, bah, il y a un deuxième scarabée qui arrive. Qui bénéficiera bien sûr de l'armure anti-sort. Tous les scarabées là, bénéficient de l'armure anti-sort. Donc vous voyez, ils sont un peu plus compliqués à tomber. Petit bémol. Pourquoi on peut l'annuler Parce que si vous lancez une embuscade. Attends, va-t'en, Arthas, tu m'énerves. Si vous voulez vous cacher par exemple, sur la carte, en tant que tank, vous allez très souvent être dans des buissons, essayer de dresser des embuscades. Si vous mettez ça, il y a le scarabée qui sort du buisson, vous savez où vous êtes. C'est un peu comme un abatture en fait. Donc là, vous pouvez enlever le flot pour ne pas. Enlever le flot d'armée de scarabées pour éviter. Mais globalement, quasiment toute la game, vous allez l'avoir automatiquement lancé pour mettre des scarabées. Donc. Euh, sur le papier, ça sert à quoi bah, Par exemple, contre de la liming, encore une fois, bah, les scarabées vont pouvoir absorber des, des, des bursts liming euh, sans, sans sourciller. Donc, ça, ça peut être bien. Mais l'armure néerobienne honnêtement est très très intéressante Niveau 4, Niveau 4 on a probablement l'un des meilleurs paliers d'Anubarak en termes d'équilibre, très, de très bon talent euh, On va commencer par le roi des profondeurs qui sur le papier est très intéressant puisqu'il augmente la portée de la charge enfouie de 20% Il augmente également ses dégâts de 100% donc il double les dégâts, c'est tout simplement on passe, de, là par exemple au niveau 20, on passe de 200 points de dégâts à 400 points de dégâts. Donc c'est quand même pas dégueulasse. La portée c'est toujours cool aussi, hein, ça peut vous permettre de vous escape de plus loin ou surtout d'initier un fight de plus loin. Après faut pas oublier que le roi des profondeurs, vous n'êtes pas censé le spammer. Hein, vous n'êtes pas censé spammer la charge enfouie. Mais par contre, quand vous allez devoir la lancer, c'est clair qu'elle va avoir euh, de l'efficacité. Donc le roi des profondeurs, très intéressant. Ensuite, on a le seul barbelé. On laisse une couche de pointe sur la trajectoire d'un palais. Donc le, le cuspel. En plus de faire votre petit stun, là vous voyez je l'ai raté, hein, ça, ça mine de rien une hitbox assez euh, fine. Le Q-Spell, eh en plus de stun, à la sortie, il va mettre un ralentissement de 25% sur la zone qui inflige également 48 points de dégâts par seconde au niveau 21. Les pointes restent en place 3,5 secondes. Donc ça fait que, en gros, votre E-Stun puis Slow, et eh bien maintenant, avec ça, votre Q-Spell va stun et ensuite Slow. Donc ça peut avoir un très bon outil de peeling, hein, mine de rien, empêcher des tags, etc. Ça peut être, ça peut être cool. Donc, seul barbelé, moi j'aime beaucoup comme talent, on va pas se mentir. Maintenant, il y a un autre talent qui lui est beaucoup plus défensif. Là, là où les deux autres sont à la fois offensifs et défensifs, ça peut démount également. Par exemple, claquer le seul barbelé, j'ai oublié euh, avant de parler de la munition squelette. Un point qui peut être très intéressant, c'est par exemple, bah, vous savez que l'équipe ennemie va avancer, et eh bien il y a les barbelés qui vont se positionner, et comme une sorte de air, bah, les, les adversaires vont devoir en bah, prendre des dégâts, donc ne seront plus en monture. Ça peut être, ça peut être un outil. Donc, c'est à la fois offensif et défensif. La mue d'exosquelette pour le coup est principalement défensive Même si bien sûr il peut y avoir une utilisation offensive Carapace endurcie, augmente la vitesse de déplacement de 30% pendant 3 secondes Donc pendant le Z, eh bien vous avez tout simplement 3 secondes où vous allez bien vous sûr, déplacer comme en monture et ça c'est très intéressant, on l'a dit pour permettre à Anubarak par exemple d'être plus offensif EQ et d'appuyer sur Z pour pouvoir se replacer à un 30% C'est comme s'il avait une nouvelle escape Donc c'est très intéressant ça En fait le build Z d'Anubarak, on va pas se mentir ça pardonne beaucoup plus les erreurs. C'est un build qui pardonne beaucoup plus les erreurs d'un Nuan Barak. Donc plus facile à jouer. Donc la mule exosquelette, très intéressante, on va pas se mentir. Donc là bon, on joue ce qu'on veut, hein, on s'en fout, de toute façon les builds je les montrerai plutôt à la fin euh, Niveau 7, niveau 7, on va commencer par la gang souterraine Utiliser la charge enfouie, confère aussi un bouclier de 787 points pendant 5 secondes Pour le petit, euh, pour le petit comparatif c'est quand même quasiment le, le shield du Z hein. C'est même plus que le shield du Z Donc pas grand chose mais donc un E qui va vous conférer un bouclier C'est quand même très très intéressant, on va pas se mentir Généralement plus vous allez utiliser le E offensivement ou défensivement Dans les deux cas il va vous aider puisque c'est dès le lancement du E Que votre bouclier sera récupéré Donc la gang souterraine c'est un luxe énorme Ensuite on a l'armure chitineuse L'armure chitineuse Tant que la carapace endurcie est active Subir des dégâts de capacité adverse réduit son temps de recharge De 1 seconde jusqu'à un maximum de 3 secondes Donc en gros c'est un, un sort qui a 7 secondes de temps de recharge Et pendant la durée des 3 secondes eh bien vous réduisez le temps de recharge du Z Quasiment à la moitié puisque Quand vous lancez le Z bah, le temps de recharge commence donc, ça fait que vous avez quasiment un Z et c'est à chaque dégât de sort, chaque tic de dégâts de sort. Par exemple, un Arthas, regardez le CD, c'est très intéressant. Ça vous permet d'avoir énormément de Z, donc de la tankiness. Ce talent est très, très, très, très fort. On va pas se mentir. Regardez, regardez, regardez le proc, ça réduit de, de, de folie, sachant que vous pouvez potentiellement avoir un permazed. Donc c'est très intéressant. Après ça ne marche pas par exemple contre les dégâts en pourcentage PV, par exemple un ticus qui minigun, ça ne marche pas, ce serait beaucoup trop fort sinon. Donc ça ne marche que contre les dégâts de capacité. Donc s'il y a très peu par exemple un Raynor à ce niveau là, bah il va pas faire énormément de dégâts de capacité. Donc l'armure kitineuse, mais c'est par exemple très fort dans un teamfight où tout le monde va vous taper un peu donc ça peut être excellent. Autre point, mais après ça vous demande un certain timing, faut pas claquer le Z n'importe quand, n'importe comment. Bon là contre Arthas si mais sinon non. Ensuite on a les scarabées sans su, les scarabées infligent 30% de dégâts supplémentaires, donc bon sur le papier ils n'infligent pas de dégâts, donc 30% c'est toujours pas grand chose, mais c'est quand même 30% c'est quand même pas dégueulasse, un Anubarak, un, et donc et rendent à Anubarak un montant de points de vie équivalent à 50% de leurs dégâts à chaque attaque s'il est à proximité. Euh, le, ah, s'il est à proximité ça donne l'impression que c'est quasiment toute la taille de l'écran, donc généralement il n'y a pas de problème, surtout l'intérêt c'est de se dire que chaque attaque du scarabée va vous soigner. Alors dit comme ça, ça a l'air incroyable parce que c'est un perso qui a pas de sustain euh, Dans les faits, c'est pas terrible Dans les faits, c'est pas énorme euh, Pourquoi ça peut se jouer On y reviendra à la fin sur le Bill Scarabée Mais sur le papier, c'est pas... Enfin, si on regarde les, les talents du palier 7 C'est pas énorme, c'est pas fou, c'est pas dingue Donc j'y reviendrai après Niveau 10 Niveau 10, on a deux ultimes qui sont monstrueux sur Anubarak hein. Les deux ultimes sont très très très très forts Je tiens à le redire Mais à l'heure actuelle le cocon est l'empereur, c'est l'un des meilleurs ultimes du jeu le cocon, pourquoi Eh bien parce que vous faites ça, et le mec ne peut plus bouger Vous faites ça sur un support dans un teamfight, pas de support pour l'équipe ennemie Pendant ce temps vous pouvez tuer tout le monde Sachant qu'Anubarak est un tank qui a besoin de mettre une chaîne de CC sur un adversaire Ça fait que vous lancez l'offensive sur un gars, vous mettez le cocon par exemple sur un Lucio Pas de mur du son, vous pouvez tuer n'importe qui Vous êtes contre un Medivh, on a peur du one shot Vous mettez le cocon Medivh et vous allez One Shot un gars. C'est le cocon peut être utilisé de plein plein plein plein plein de manières. L'utilisation du cocon est incroyable. Donc on va le refaire. Imaginons donc là c'est le, le tank, les carrés distance, le support. Hop et on engage. Bon là c'est le tank du coup mais on engage un des mecs et on les fracasse et pendant ce temps ils peuvent pas ils peuvent pas suivre. Évidemment les mecs peuvent taper le cocon et le détruire très vite Là, Le grand counter du cocon c'est Liming Alors Liming on a bien vu qu'Anubarak était un très gros counter de Liming Mais Liming a un point fort contre Anubarak, c'est la désintégration Anubarak, cocon, un gars la Liming va se mettre en désintégration, généralement Liming on va plutôt prendre honte de choc contre un Anubarak on peut voir du désintégration avec l'idée de détruire le cocon instantanément puisque chaque tic de dégâts va, euh, rab, va. Enfin on va dire va. C'est un peu comme un, un coffre sur Blackheart Bay, si vous voulez sur B du Cœur Noir. En gros chaque tic de dégâts va le descendre. Un ticus va descendre très très vite aussi, euh, un cocon. Donc cocon contre certains personnages, c'est pas forcément dingue, mais globalement le cocon c'est toujours très impactant. Et il y a un autre point qu'on oublie un petit peu sur l'utilisation du cocon. Alors grosse erreur que je vois sur les anubarak c'est de cocon la cible hein, vous venez de mettre spell un gars voilà et toute votre équipe lui tape dessus et le mec il a 10% pv vous faites ah faut absolument que je fasse des contrôles j'en ai plus cocon et là vous êtes en train de, de vous avez mis le cocoon sur le mec qui se faisait cibler par votre équipe et combien de fois j'ai vu des anubarak faire ça ne faites pas ça s'il vous plaît ne faites pas ça ça peut arriver de paniquer mais ne faites pas ça s'il vous plaît donc le cocon on le met sur sur les autres cibles sachant que hein, le cocon peut être utilisé d'une autre manière vous vous êtes euh, vous n'êtes pas sûr de pouvoir enfin, un mec est isolé tout seul sur sa lane ou autre si euh, vous êtes tout seul ce que vous pouvez faire c'est mettre le cocon pinguer comme un taré votre équipe donnez le temps un peu parce qu'il est hors de position le gars est hors de position mais votre... vous êtes tout seul donc si vous mettez votre chaîne de CC ça ne suffira pas et votre équipe est loin. Donc vous allez temporiser avec le cocon l'arrivée de votre équipe. Et à la sortie, vous mettez la chaîne de contrôle. Votre équipe le tue. GG ou elle play, vous l'avez buté. Donc le cocon peut être utilisé de cette manière-là aussi. En plus d'ignorer un gars, par exemple contre un Shogal, le cocon c'est monstrueux. Parce que ça, ça dégage deux personnes d'un teamfight. C'est aussi pour ça qu'Anubarak est un très très gros counter euh, de Shogal. Pour sa rotation de CC et le cocon. Vous mettez un de Shogal, vous tuez son équipe en fait. Hein, c'est très très fort. Ça dégage deux mecs. Hein, donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc... Le, à ce niveau-là, le cocon a ses doubles utilisations Assurer un one-shot ou tout simplement ignorer un gars pour passer sur les autres Donc vous pouvez bien sûr ignorer de plusieurs manières Soit généralement le cocon sur un support, ça fonctionne très bien Mais imaginons par exemple Anna, nano-boost, je ne sais pas, Liming bah, Vous mettez le cocon sur Liming et voilà <rire> Le nano-boost, il ne euh, fonctionnera pas Ou autre point, vous allez par exemple avoir un Arthas Parfois une équipe peut pas forcément ignorer un tank comme Arthas Mettez le cocon sur Arthas, comme ça votre équipe peut s'avancer Et vous allez tuer un autre gars qui se retrouvait à côté donc c'est pour ça que je peux pas vous dire, euh, le cocon c'est toujours de cette manière que vous devez l'utiliser C'est aussi ça la force du cocon, c'est à la fois, et en plus vous pouvez pas le louper, c'est ciblé Donc ça c'est très intéressant aussi, c'est que même une tracer, un zératul, hop il peut pas l'esquiver hein, Il pourra pas l'esquiver, c'est ciblé Donc le cocon ça a l'air simple d'utilisation mais ça demande de toujours s'adapter C'est un peu la force d'Heroz bien sûr l'adaptation Donc on va pas se mentir, le cocon très très fort Après il y a la nuit de sauterelle le problème de la nuit de sauterelle à l'heure actuelle, c'est le temps de recharge. Parce que le cocon c'est 70 secondes, à une époque c'était 60, maintenant 70 secondes. Donc pendant 7 secondes, le mec peut rien faire, même si les alliés peuvent essayer de le libérer. Nuée de sauterelle c'est 100 secondes de temps de recharge. Donc c'est énorme, un cocon 70 secondes, faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Nuée de sauterelle, 100 secondes de temps de recharge, inflige 155 points de dégâts par seconde aux ennemis proches. Chaque ennemi touché rend 55 points de vie. Donc c'est bien précisé, chaque ennemi. Donc le, la force de ce talent. La force de ce talent ça va être de tout simplement En gros s'il y a plein plein de sbires Vous êtes dans des vagues de sbires énormes On va attendre qu euh, que Arthas revienne Vous claquez la nuit de sauterelle Ça va vous soigner énormément s'il y a beaucoup d'ennemis Et en plus de ça vous faites des dégâts un peu à tout le monde Donc c'est une espèce de, de rage ardente gigantesque Vous voyez hop ça soigne énormément Alors que je suis en train de me prendre euh, bah, des dégâts Hop ça me soigne comme pas possible Le truc c'est que la nuit de sauterelle ne dure que 6 secondes, donc c'est pas énorme. Par contre, pendant 6 secondes, clairement, vous êtes très très très très dur à tomber. Sachant qu'Anubarak, bah il compense ça plus le shield. Donc, aller tomber un Anubarak sous une de c'est pas simple, hein, on va pas se mentir. Donc, la nuit de sauterelle, très gros ultime. Le problème, c'est juste qu'avec les 100 secondes de temps de recharge, elle souffre un petit peu en comparaison du cocon. Mais la nuit de est un très bon ultime. Niveau 13, alors le palier 13 d'Anub, il est très très bien aussi. C'est franchement le. Avec le. Non, probablement le deuxième meilleur palier d'Anubarak en termes d'équilibrage des, des spells avoir des talents puisque on va commencer par les épines urticantes, Non, on va commencer par le moins bon, excusez-moi, d'habitude je commence par le meilleur. Euh, les mandibules acides, attaquer un héros ralenti, mobilisé ou étourdi augmente les dégâts d'attaque de base de 70% pendant 3 secondes. Sur le papier on se dit bah, machin c'est une machine à cesser, en plus il a, il a le sol barbelé, le kisselot et tout, putain le, le, le perso a tellement de contrôle que mandibules acide ça doit être très fort mal gars, si on, on écoute tes guides on doit se dire c'est très fort. Ouais, mais il faut pas oublier qu'Anubarak a des dégâts d'auto-attaque absolument catastrophiques. Donc 70 c'est un exécuteur personnalisé mais c'est pas énorme. Et malheureusement, en plus les deux autres talents ont été up ou en tout cas ont eu des modifications. Donc Mandibulacide avec les nerfs progressifs des auto-attaques d'Anubarak, bah, il a souffert énormément ce talent. Ça veut pas dire qu'il est injouable, mais personnellement, je pense qu'il est en dessous des deux autres. Les deux autres epi commençons par celui qui est toujours très fort avec Anub Anub on l'a dit, hein, c'est un tank qui quand il intervient il veut one shot A ce niveau là, bah, le talent qui porte le plus de burst de l'équipe C'est très intéressant, c'est les épines Donc en gros, comme je l'ai dit, vous avez souvent utilisé E, Et à la sortie vous êtes vulnérable donc vous allez claquer le Z Donc c'est même pas contre-synergique d'utiliser sa cartouche défensive offensivement Puisque ça va faire un double emploi ici Donc les épines ça inflige 175 points de dégâts aux ennemis proches Inflige le double de dégâts au héros donc on monte à du 300 points de dégâts ça fait que c'est votre sort qui fait le plus mal donc Epignortican c'est monstrueux le burst que ça apporte est impressionnant et enfin nous avons la rage ardente qui a été modifiée avant la rage ardente d'Anubarak, c'était pas terrible parce qu'en fait bah, dans l'idée c'était bah, soit vous prenez le burst et vous jouez Epineur soit vous jouez les dégâts sur la durée et vous prenez Mandibule Acide Mais la rage ardente a été modifiée sur Anubarak, inflige 46 points de dégâts par seconde aux ennemis proches donc c'est une rage ardente un petit peu en moyenne, un tout petit peu inférieure aux rage ardente du marché euh, Mais c'est quand même... Très bien hein, euh, comme rage ardente, surtout que comme on l'a dit, bah, c'est un tank qui a beaucoup de CC. Le, le problème, c'est que c'est un tank qui a beaucoup de CC, donc facile de faire proc la rage ardente, mais d'un autre côté, c'est un tank qui va faire du AE et ensuite, euh, oulala, on se replie, il faut bouger. <rire> Parce que vous n'allez pas pouvoir rester euh, dans les teamfights. Souvent, c'est vous y allez par, par vague en fait. Dans le teamfight, on go, on balance tout, on repart un petit peu en sécurité, on, on rebalance tout, on repart en sécurité. C'est beaucoup comme ça à Nubarak. Donc la rage ardente, tu ne peux pas forcément trop la faire proc. Mais il y a un autre point. Donc vous savez la, la rage ardente classique mais surtout les scarabées infligent également 13 points de dégâts par seconde aux ennemis proches Les scarabées ont une rage ardente toute faible mais ils ont une rage ardente Le truc c'est que si vous, faites, si vous lancez un, un, un combo classique avec Anubarak vous faites A ou E en premier mais vous faites votre chaîne de contrôle et généralement un Z à la sortie Donc vous créez 3 scarabées plus vous, ça fait que la rage ardente eh bien à Edil hein. C'est une sacrée rage ardente Donc le talent sur la rage ardente est devenu très très très fort sur un Ubarak. On va pas se mentir, c'est devenu très intéressant Parce que ça vous donne et du dégâts sur la durée et du burst presque. Sur un combo ça peut presque faire à peu près autant de dégâts qu'une épine urticante Puisque ça crée plein de scarabées au même endroit Et en une seconde, il bah, y a plusieurs pop qui partent Donc scarabée ardent est devenu très intéressant Même si l'épine urticante est toujours très fort, un gros burst Scarabée ardent est excellent également même si Scarab Ardent pour vraiment le rentabiliser, il faut quand même que ça marche sur la durée. Euh, niveau 16, niveau 16, un palier qui historiquement a été un palier pas terrible sur Anubarak parce qu'il y avait un talent qui dépassait les autres. Par contre clairement le talent était monstrueux, c'est l'épicentre. Augmente la zone d'impact de la charge enfouie de 60%, donc vous voyez le, le E. Quand vous sortez, et eh bien ça augmente, enfin, en fait vous augmentez cette, ce radius, ce, cette aura d'effet donc de 60%, donc c'est énorme, et diminue son temps de recharge de 1 seconde pour chaque héros touché. On l'a dit sur Anubarak, le E c'est indispensable dans votre kit, à la fois pour s'escape ou go, donc 1 seconde c'est énorme. Et à une époque, c'était l'épicentre, c'était 2 ou 2,5 secondes par mec touché, donc c'était n'importe quoi, sachant qu'en plus le radius est augmenté, donc vous avez plus de chances de toucher plus de monde, l'épicentre c'est monstrueux. On va je pas se attirer. mentir, vous voyez, ça me permet de toucher un mec qui normalement n'aurait pas été touché. Donc... Très très très très très très très fort l'épicentre Ensuite vous avez l'apathie plus situationnelle mais excellent qui a été re-up il n'y a pas très longtemps non plus euh, Il y a eu beaucoup de petits changements sur Anubara qui petit à petit font une espèce de mini rework Même si c'est pas vraiment rework il y a plein de petits, petits ajustements L'apathie avant ça ne marchait que sur le E Réduit la puissance de capacité des héros adverses touchés par la charge enfouie de 50% pendant 4 secondes Et il n'y a pas longtemps on a ajouté sur aussi l'Empalé Donc un mec qui prend un Cuspel et eh bien pendant 4 secondes, il voit ses dégâts de capacité réduits de 50%. Et là, on pourrait se dire, ouais, bon, c'est bien contre des machins Bah, même pas en fait, parce que vous jouez contre un Arthas, par exemple, bah pendant 4 secondes, le Arthas, c'est Frostmonde, c'est eux et tout, ils font pas de dégâts. Vous jouez contre, je sais pas, alors bien sûr, contre du c'est monstrueux, un Alarak, bon, bah pendant Alarak, pendant 4 secondes, s'il met un combo, bah il fera pas de dégâts. Donc, c'est une sorte de rayon réducteur monstrueux, sachant que ça marche à la fois avec le A, donc vous pouvez réduire par exemple toute une équipe en termes de dégâts, donc c'est très intéressant. Donc là-dessus. Très très fort. Alors petit point, l'apathie ne marche pas sur le ralentissement du barbelé. Mais c'est pas pour rien d'ailleurs que l'apathie dure 4 secondes et le barbelé aussi dure 3,5. Ça évite qu'il y ait un, un, un truc qui serait trop fort en mode ça. Ça fait proc à la fin du ralentissement le mec a toujours les 50%. Donc ça ne marche pas. Ça marche que sur l'empalé de base, hein, pas sur le ralentissement du barbelé. Donc l'apathie. Qui peut être très très très très fort, et comme c'est euh, la puissance de capacité, ça nerf aussi les soins, ça nerf aussi les heals, donc c'est très très intéressant l'apathie, c'est deux très bons talents. Dernier talent, qui a toujours été un peu le talent <rire> d'Anubarak en mode c'est vraiment de la merde, c'est le Sacré Scarabée, le Sacré Scarabée a eu beaucoup de changements, avec notamment... L'effet passif, les scarabées gagnent 30% de points de vie supplémentaires Et en plus de ça, donc les, les scarabées gagnent 30% de points de vie supplémentaires Bon bah ça c'est pas dégueu même si c'est pas énorme Et surtout ça génère un scarabée toutes les 4 attaques de base Alors à une époque c'était sur les héros euh, À une époque c'était sur le même héros Donc c'était vraiment pourri Maintenant c'est quelles que soient vos auto-attaques La quatrième auto-attaque va générer un scarabée Et ça sur le papier, bah c'est pas mauvais Il y a un malus qui est pas mis dans l'infobule Si vous le prenez Il faut choisir un talent Choisir à talent. Il faut choisir à talent. Il On va faut le montrer C'est que par exemple si vous jouez Sacré Scarabée Regardez en bas à gauche du compteur Ça aussi c'est un gros problème Vous avez Sacré Scarabée Et en fait il y a un timer Ce genre de talent d'habitude par exemple L'Amenticor de, de Vala ou ce genre de choses Ou Raynor Il hein, n'y bah, a pas de truc Vous avez euh, une, deux, trois euh, autos Et la quatrième un jour eh bien, euh, Elle va faire plus de dégâts a Nubarak vous pouvez pas stocker vos 3 autos et comme ça quand vous allez charger la 4ème auto mettra un scarabée instantanément Non non non vous avez un temps, vous avez un timing Donc il faut mettre 4 auto attaques et à la 4 là il y a un scarabée qui pop Et ça ça réduit encore plus l'impact du sort Déjà que les scarabées sont pas dingues Puisque il faut au moins mettre une quatrième auto. Et comme on l'a dit, Anubarak ne peut pas forcément rester en permanence dans un teamfight. S'il y a nuit de sauterelle, bien sûr, ça peut vous aider. Mais sinon, mettre des autos, c'est très, très, très compliqué sur Anubarak. Alors, ce qui est bien, c'est que ça marche en PvE. Donc, si vous tapez un fort ou quoi que ce soit, bah, vous faites pop des scarabées. Donc, c'est toujours cool. Mais, c'est quand même pas simple de le, de le rentabiliser. Et enfin, le palier 20. Donc, sacré scarabée, vraiment pas fou. Palier 20 euh, sur Anubarak. Ce qui serait mieux, c'est que, bien sûr, les scarabes bah, se stack. Euh, par exemple 3 bah, autos sur un héros et ensuite bah, la quatrième vous faites ce que vous voulez Mais c'est pas le cas à l'heure actuelle Niveau 20, même si c'est pas non plus mauvais mauvais en soi ça a été bien up quand même avec le temps Niveau 20, là vous avez un palier incroyable sur Anubarak c'est le retour rapide C'est n'importe quoi, enfin imaginez n'importe quel tank avec un retour rapide un hein. Muradin, retour rapide Muradin ça vous permet de faire un double stun etc mais, Par exemple le, le retour rapide sur Muradin ça vous permet de devenir Anubarak Vous pouvez mettre double stun et tout sur un même mec et le fracasser pendant ce temps Imaginez un anubarak avec retour rapide C'est 4 stuns Vous faites ça sur un anubarak Vous faites Hop Hop Hop Hop Le mec pendant 4-5 secondes Et en plus regardez le nombre de scarabs que ça fait pop Genre pendant 4 secondes le mec il ne joue plus au jeu quoi C'est n'importe quoi et bien sûr ça vous permet aussi d'avoir double carapace Donc si vous jouez euh, EpiNurtiCorn ça lui permet instantanément de mettre un 600 sur un mec Donc même si vous avez un build qui fait très peu de dégâts au 20, un chacal par exemple Il euh, y a des vidéos de gameplay hein, d'Anubarak sur, sur la chaîne euh, Un chacal par exemple vous pouvez le one shot tout simplement Donc le retour rapide c'est monstrueux euh, sur Anubarak Ensuite on a d'autres paliers, on a d'autres talents quand même qui sont très intéressants Le roi traître, le bouclier renforcé d'Anubarak qui a été qui a été amélioré, c'est bien cool même si ça suffit pas pour moi à contrôle retour rapide mais 60 secondes de temps de recharge qu'on fait un bonus de 10% au maximum de points de vie, c'est plutôt cool qui bien sûr euh, se cumule avec les Globes O1 20 points d'armure anti-sort de manière permanente alors le problème avec les 20 points d'armure anti-sort permanente c'est qu'en fait c'est cool parce que quand vous avez pas claqué le Z bah vous avez toujours 20 d'armure anti-sort le problème c'est que ça ne se cumule pas avec le Z Hein, je rappelle c'est la plus haute valeur d'armure qui, qui est souveraine sur l'autre. Donc euh, ça monte pas par exemple euh, avec celui-là on pourrait se dire ah ça monte à 75 d'armure anti-sort, c'est incroyable. Bah non, non, ça marche pas. Donc. Confère également 75 points d'armure pendant 4 secondes Donc quand vous l'activez, donc ça c'est en passif Et en activable, ça confère donc 75 points d'armure physique et magique cette fois-ci Donc par exemple si vous avez claqué votre Z, vous avez tanké Bah à la sortie du Z, l'ennemi va vouloir vous défoncer Vous claquez le, le roi traître et vous allez extrêmement tanker Ça vous permet de temporiser le retour de votre Z Donc sur le papier c'est très très fort Mais le problème c'est que le retour rapide, bah double Z, double E, double A enfin, c'est juste trop fort en fait Donc euh... Le roi traite, l'intérêt c'est le passif on va dire, c'est plus, plus le passif que l'actif parce qu'en en terme d'actif bah autant prendre le retour rapide en termes de passif c'est vrai que vous avez 10% de maximum de PV et 20 d'armure anti en permanence donc c'est plutôt cool ensuite on a l'amélioration de la nuit de sauterelle qui est vraiment forte aussi qu'on fait de façon permanente une sauterelle vampirique donc une mini nuée de sauterelle qui attaque un ennemi proche toutes les 3 secondes. La sauterelle inflige 362 points de dégâts, puis revient à, Anubar à Anub'arak pour lui rendre 175 points de vie. Donc c'est vraiment pas mal, hein. c'est plus de dégâts en permanence, plus de sustain, sachant que ça marche contre n'importe quel type d'ennemi. De, Donc c'est plutôt cool. Un petit bémol d'ailleurs, attention, pendant mes tests pour préparer ce guide, j'ai remarqué que si vous jouez ça au 20, si vous êtes dans un buisson et que l'ennemi veut s'approcher, généralement vous allez lui tendre une embuscade et vous allez attendre qu'il arrive dans le buisson pour le taper. Avec la, le maître de la ruche, l'aura heureusement est pas trop trop grande, euh, même si c'est quand même pas mal. Hein. Et du coup, <rire> faire attention parce que, ah bien sûr la régène c'est quand le machin revient, hein, donc faut pas, faut faire attention aussi. Mais en gros, le, le truc, vous ne pouvez pas faire comme l'escarab et l'annuler. C'est à dire que le, la, la, le maître de la ruche va forcément proc. Donc il faut, il faut s'adapter en, en mode, bon bah faut peut-être go, si, si l'ennemi est là, pas de problème, si l'ennemi est là, bah le truc va sortir du buisson, donc il va vous trahir votre position, donc faut faire gaffe, euh, faut y penser quoi. Ensuite le T-script, rester près d'un cocon, alors ça c'est probablement le pire vin euh, du jeu depuis que Zeratul, euh, depuis le vin sur la Void de Zeratul, mais lui il a été viré. Donc rester près d'un cocon permet à Nubarak d'augmenter sa durée jusqu'à 6 secondes, c'est cool sauf qu'à Nubarak vous allez cocon un mec qui est loin de vous pour pouvoir aller go sur un autre donc à quoi ça sert d'augmenter la durée du cocon si vous devez vous rester près du, près du cocon en fait c'est de la merde sachant que si vous lancez un cocon en mode bon bah on va attraper un gars et, le tuer et et assurer un one shot bah ça fait que le mec reste encore plus longtemps dans le cocon donc bah potentiellement ça permet aussi à l'équipe ennemie d'arriver en renfort ou alors faut sortir du cocon donc c'est pas terrible à leur sortie du cocon, les ennemis subissent 110 points de dégâts en 4 secondes. Ces dégâts augmentent de 100% pour chaque seconde passée à l'intérieur. Sur le papier, on se dit ah oh, c'est incroyable les dégâts, c'est pas terrible. Hein. Pas... On va on va Et on va le montrer. Talent. Je prends n'importe quoi. Il ah bah, faut que je prenne Et cocon. Faut <rire> <choisir à rire> cocon faut euh... ah, Il faut que je prenne cocon sans ça va Ah je suis con. Les dégâts choisir à sont talent. donc vous voyez en fait bien sûr je peux rester à l'extérieur, mais en fait si je mets là, bah, vous voyez ça prolonge la durée du cocon. Donc c'est pas terrible. Déjà c'est pas terrible et surtout bah à la sortie donc là je vais rester quasiment au maximum à la sortie du cocon le mec c'est censé prendre très cher Regardez moi ça c'est sur 4 secondes donc c'est un dot Et le mec il est resté pendant quasiment un... tout le temps dans, dans le truc il prend que ça de dégâts donc. C'est vraiment pas terrible quoi, le co convainc c'est vraiment vraiment vraiment une catastrophe Et encore avant il n'y avait pas les dégâts, hein. maintenant il y a les dégâts mais pffin, franchement les dégâts on s'en fout Vous jouez vous jouez maître de la rue je vous ferai plus mal et en plus vous aurez de la sustain Vous jouez retour rapide vous pouvez one shot un carry euh, sans trop de problème Et même le roi trade, bah euh, certes vous faites pas plus mal mais enfin restant en vie ça vous permet de faire plus mal hein. Donc T-script c'est vraiment une catastrophe hein, pour le coup, faut pas jouer ça, hein. vraiment pas jouer ça Parlons build maintenant, le build le plus simple à jouer à mon sens à euh, sur Anubarak c'est le build Z Alors ça veut pas dire qu'à chaque palier vous devez jouer Z hein, bien sûr Mais euh, par exemple au 1 le build Z vous n'êtes pas obligé de jouer Z au 1 Vous pouvez tout à fait jouer par exemple globe au 1 et Z au 4, Z au 7 et Z au 13 Là le build Z ça s'articule plutôt sur le 4 en fait Est-ce que vous allez jouer Z au 4 Oui donc généralement vous allez jouer un build Z avec l'armure chitineuse il y a des hybridations possibles sur Anubarak Mais généralement le build Z, euh, le 1 on s'en fout Mais euh, 4, 7, 13 on sera sur le Z Globalement, normalement Donc l'intérêt c'est d'avoir plus de Z Donc plus de protection aussi Et plus de vitesse de déplacement Et plus de burst et avec le 13 lire, bien entendu Donc là si Arthas il veut faire le, mar, le, le Marlou Et eh bien ça vous permet par exemple Là vous voyez niveau, valeur niveau 20 351 de dégâts Donc je suis en perma Z Et vous voyez euh, je lui fais mal hein, quand même au pépère hein. Je lui fais très très très très mal et ça fait extrêmement mal hein, le Z Donc le build Z ce qui est intéressant c'est que ça vous permet à la fois de gagner de la, de, de la survie Et en plus de ça des dégâts à partir du 13 Donc le build Z est vraiment assez touche à touche Je dirais dans le, dans le kit d'Anubarak Ensuite Au 16 on, on joue ce qu'on veut mais généralement l'épicentre Et vous pouvez tout à fait bien sûr jouer Z1 Mais c'est juste que bah, ça permet de faire plusieurs choses Et au 20 vous allez bah, généralement Jouer retour rapide hein, puisque ça vous permet De faire hop hop voilà et vous avez quasiment one shot Alors là c'est un Arthas hein. C'est un Arthas c'est censé être Un euh... Arthas c'est censé être assez costaud quand même hein. Évidemment, il y a votre équipe Donc sur un carry vous le one shottez. Hein. Donc c'est très très intéressant Donc ça c'est le build peut-être le plus simple à jouer Ensuite on peut moduler encore une fois avec le 1. Ensuite vous allez avoir un build un peu plus, c'est le build classique en compétition C'est un build à O1, c'est généralement Globe ou Armure d'Irbian mais Scarabée aussi, imaginons hein, par exemple Scarabée Il faut choisir talent. Niveau 4, non on va le faire plutôt, choisir niveau talent. 1 le, le Z Il quand même qu'on voit plus souvent taille. mais Scarab peut tout à fait jouer Niveau 4 soit le E soit le A en gros, l'idée c'est que bah, soit le E pour avoir plus de dégâts, soit le A pour apporter un petit peu plus de contrôle et un peu plus de dégâts aussi, puisque le mec. Bah, mais bon, les dégâts sont moindres que le roi des profondeurs. Donc, imaginons roi des profondeurs ou seul barbelé. Niveau 7, la gang souterraine pour avoir le et bouclier faut... dieu, en fait, hein, qui vous permet voilà, d'avoir plus de boucliers. Bon, Niveau 10, cocon, faut... encore une fois. Un Niveau 13, épine urticante ou rage ardente, On en parlait, mais plutôt épine urticante. Niveau un 16, l'épicante pour avoir la réduction du temps de recharge et du coup avoir plus souvent le shield et avoir plus souvent par exemple l'augmentation de portée et des dégâts. Hein, profiter aussi des autres talents mais même si vous jouez pas avec des talents sur le c'est toujours très fort hein. et au 20 retour rapide voilà ça c'est un build assez classique au 4 vous pouvez moduler avec euh, avec seul barbelé ou pas et au 13 vous pouvez moduler avec les rage ardentes ensuite on a un build un peu plus il exotique qui ne y a, et encore une fois il y a plein d'hybridations possibles en dehors de ça mais un build un peu plus exotique qui est pas forcément dingue et surtout en compétition qui est pas terrible mais qui en solo queue peut s'avérer pas trop mal c'est Soyons clairs c'est de l'exotisme, c'est pas nul, c'est pas non plus trop pété, c'est rigolo et ça peut, le problème d'Anubarak, la frustration que peut avoir un Anubarak c'est que quand vous mettez votre chaîne de CC, bah, personne dans votre équipe vous suit. Alors parfois c'est juste vous qui n'avez pas attendu votre équipe, parfois votre équipe est là mais ne profite pas de la chaîne de CC pour tuer le gars, donc ça peut être très frustrant, donc parfois un eh Anubarak en classé ce qui est intéressant c'est d'être de de, de, moins dépendant de cette chaîne de contrôle et à la place eh ben, d'avoir un petit truc supplémentaire et c'est le Bill Scarabée Alors pourquoi le Bill Scarabée est à la fois viable mais à la fois pas terrible Le problème du build Scarabée c'est que quasiment tous les talents du Scarabée sont nécessaires Alors quasiment tous les talents du Scarabée sont pas terribles Vous avez la Légion de Scarabée qui est cool mais sinon tout le reste, c'est pas fou, hein, on va pas se mentir, pas de scarabée au 4 déjà Scarabée au 7, bon, bah, la scarabée sans sue on l'a dit, 30% de dégâts supplémentaires et, généralement les scarabées vont pas faire les dégâts supplémentaires euh, Et les points de vie, enfin le, la, la régène, bon, ils sont pas très mal hein, Donc euh, l'intérêt c'est plutôt d'avoir le nombre de scarabées pour permettre la, le, les dégâts plus que vraiment un scarabée Niveau 10, bah, si vous voulez vraiment jouer sur les scarabées, on va plutôt privilégier le nuée de sauterelle. Vous pouvez tout à fait jouer un build scarabée avec cocon, hein, qu'on soit clair, faut pas se dire Scarabée c'est forcément nuée de sauterelle. mais on va privilégier une de sauterelle pour rester en longueur dans un team fight et profiter des scarabées Niveau 13 donc hop. Alors Au 4 généralement avec le scarabée vous pouvez tout jouer, vous pouvez tout à fait jouer mu d'exosquelette mais on préfère le sol barbelé, pourquoi Parce que ça met un slow donc les scarabées bah, ils ne courent pas après un mec comme un con, ils peuvent, ils peuvent taper plus facilement et en plus de ça, ça augmente le nombre de dégâts sur la durée Donc 7 scarabées sans su, mais c'est vraiment pas un talent qui est non plus incroyable Au 10, donc on va dire de sauterelle Au 13, bah... En fait, l'intérêt c'est Scarabée Ardent, puisque là vraiment le pop de Scarabée va augmenter les dégâts de manière assez euh, honteuse, je dirais. Parce qu'en vrai, en Bill Scarabée, on pourrait juste dire que le rage Ardente. En fait, en gros, Scarabée 1 plus rage Ardente, c'est déjà très très fort en fait. Mais du coup, Scarabée qui avec la rage Ardente Ardent, qui vont faire très mal. Et au 16, là c'est limite le crève cœur Vous pouvez tout à fait jouer épissant dans un Bill Scarab. Mais euh, bien sûr, Sacré Scarabée, ce qui est cool, c'est que les Scarabées gagnent 30% de points de vie, que c'est cumulable avec l'armure anti sort donc c'est toujours très intéressant. Et euh, en plus de ça vous générez un Scarabée toutes les 4 auto attaques de base donc ça vous fait plus de sustain etc etc Et l'intérêt c'est plus vraiment les points de vie du Scarab que vraiment la génération de Scarabée Comme on l'a dit la génération de Scarabée pas facile sur un Ubarak avec 4 auto attaques Mais l'intérêt c'est par contre bah, que tous vos Scarabées soient plus tanky donc tous les effets de chaque Scarabée durent plus longtemps Rage ardente, sustain, euh, armure dit ça Donc vous voyez en fait c'est un build du pauvre, c'est un build où en fait tout est pas terrible pris individuellement tout est pas terrible pour avoir un truc à la fin qui est ok tiers et au 20 bah vous avez la re, le retour rapide qui est très fort hein, qui va faire pas plein de scarabée ou le maître de la ruche qui est également très intéressant dans l'optique de sustain les deux sont très très forts donc généralement ça se joue entre soit mettre de la ruche soit retour rapide soit on veut un peu plus de burst retour rapide soit on veut un peu plus de, encore plus être intuable avec le maître de la ruche et une sustain même à longue distance le maître de la ruche hop on voit la petite truc qui fait qui, qui fait des petits dégâts et qui revient etc etc donc l'idée c'est de faire pop plein plein plein de scarabées, on va balancer le truc. Et là vous allez avoir un build qui vous permet de rester un peu plus longtemps en team fight Et vous pouvez gérer aussi, en temporiser un peu tranquillement comme ça. ça ce build là peut faire des choses, c'est un peu comme le build Z de Xul où... Vous allez avoir probablement des, des what the fuck moments où le type va faire des trucs de ouf Ça profite un petit peu du manque de coordination de la solo queue Ça en fait pas un build qui est pété Encore une fois à Nubarak vous pouvez faire des modulations qui vont le rendre très intéressant aussi Par exemple un build Z euh, ou un build normal avec la rage ardente peut faire des trucs non, de taré hein. Mais c'est vrai que ce build là est assez rigolo C'est aussi l'intérêt et il peut quand même fonctionner même si on l'a vu c'est vraiment un build de la pauvreté quoi. C'est le build du tiers monde d'Anu hein, Mais il peut s'avérer extrêmement fort On va pas se mentir Et en compétitif très très peu viable Parce que généralement on profite d'un one shot avec son équipe Et on draft nu pour ça Et Bill Scarabé, bah, généralement les mecs vont pas vous laisser Régène comme euh, pas possible Puisqu'il y a plus de coordination aussi en face Donc euh, le Bill Scarab, euh, en fait en compétitif Là où il peut être fort, c'est s'il y a vraiment une chaîne de silence Parce que bah vous pouvez pas claquer le Z Donc au final les Scarabés ils sont automatiques Mais bon c'est pas terrible, hein, c'est vraiment pas terrible non plus Donc voilà, pour ce qui est d'Anubarak, j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y a eu pas mal de tips, le, le guide est long je sais que les deux derniers guides sont assez longs entre celui de, de titus et celui d'Anubarak vous allez vous dire oh là là, Malga t'as repris des guides assez longs ouais mais c'est des guides assez complets donc ah, j'espère qu'il y a beaucoup de tips, beaucoup de choses donc j'espère que bah, ce, ce, ce format vous plaît n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à partager autour de vous, plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le nexus et j'adore Anubarak, ce qui justifie aussi le fait qu'il y ait beaucoup de choses c'est un perso que j'ai beaucoup joué à une époque d'ailleurs, beaucoup de monde considérait que c'était de la merde et moi j'étais en mode bah non non, Anubarak c'est fort, c'est juste pas facile à jouer. Et du coup j'adore Anub. Donc voilà, voilà j'espère que, que que cette passion a pu être palpable dans ce guide. Voilà, n'oubliez pas le petit like, tout ça, tout ça. Plein de bisous.